Merci. Merci à chacun d'entre vous pour votre don, qu'il soit grand ou petit. Chaque don sera vraiment utile pour envoyer nos frères au JMJ. Si vous vous retrouvez sur cette page alors que vous vouliez faire un don et vous vous rendez compte qu'on n'en a plus besoin, sachez que si vous le faites quand même, il ira soit pour financer le café français que nous faisons pour accueillir tous les pèlerins des JMJ, soit pour financer la venue des confesseurs dominicains dans toutes les langues. À Lisbonne, il y aura une église pour les frères dominicains francophones, avec un café à l'entrée. Les jeunes viennent, prennent une crêpe, discutent un peu avec les frères, et dedans les reliques de Sainte-Marie-Madeleine, ils pourront aller se confesser. Donc si vous voulez faire un don et vous l'aviez prévu, faites-le, car c'est pour ces activités que servira votre don. Transporter les reliques, ça coûte des sous. Organiser le café, ça coûte des sous. Faire venir des confesseurs, ça coûte des sous. Donc les sous serviront à cela. Merci à ceux qui ont déjà donné, merci à vous qui allez donner maintenant. A très bientôt.